Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien Je suis en direct avec Benoît et Fabrice de Vitanovae euh, et on est très heureux de vous accueillir ce soir. Euh, on Bonsoir, est déjà à Bonsoir à tous. Connectés. Bonsoir à tous les deux, on est déjà quelques-uns connectés. On va attendre encore quelques minutes, juste le temps que je vous explique le format de ce soir. Euh, donc euh, on va vous présenter, enfin Fabrice euh, et, et Benoît vous présenteront euh, Vita Novae pendant une quinzaine de minutes. Euh, et ensuite, on vous laissera la parole et on prendra vos questions euh, pour que à l'issue de ce live, euh, voilà, vous ayez une, une idée plus précise du, du projet. Euh, donc l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas c'est Livestorm c'est un outil euh, en ligne euh, français qui vous permet d'échanger sur le chat qui vous permet de poser vos questions dans l'onglet questions ça sera plus facile pour nous euh, d'y répondre si vous posez vos questions sur l'onglet questions euh, et puis pour ceux qui le souhaitent pour que ce soit plus interactif euh, suite à vos questions je pourrais si vous le souhaitez bien sûr c'est sous, for, enfin, sous format d'acceptation vous inviter sur scène pour poser vos questions euh, et bien, euh, bien évidemment un replay sera disponible pour ceux qui peuvent pas rester jusqu'au bout qui auront loupé le, le début et on vous l'enverra euh, d'ici quelques jours pour que vous puissiez revisionner euh, les moments forts <rire> il y en aura il y en aura sûrement euh, voilà Donc on va attendre euh, encore ouais. quelques minutes on est on est une dizaine connectés ça arrive tout doucement euh, je pense qu'on peut encore euh, attendre une minute si, si c'est bon pour vous euh, fabrice et benoît et puis après je vous, je vous laisserai oui, le oui, micro oui. Euh, je vous laisserai le micro mais bon je pense qu'on va ouais. je pense qu'on va pouvoir commencer euh, si vous êtes prêts tous les deux. C'est bon. bon pour vous C'est bon pour nous. Allez, le micro est pour vous. Bonjour à tous, euh, je suis Benoît serceau associé et cofondateur de Vita Novae. Je vous présente Fabrice Simondi. Euh, Bonsoir. Qui est donc... Euh, associé et également cofondateur avec moi de Vitanovae. Alors d'abord merci à tous d'avoir accepté notre, notre invitation, on est ravis de pouvoir vous présenter notre projet dans Vita Novae. Alors avec Fabrice nous sommes de, de vieux amis, on se connaît depuis qu'on a 9 ans, on a commencé nos, nos aventures entrepreneuriales quand on avait 19 ans. On a évolué depuis entre les milieux de l'environnement, du territoire, de l'innovation et bien sûr de l'immobilier. On a fait nos, premières, nos premiers investissements dans l'immobilier à Bordeaux en 2011. Et très vite, on a eu envie de développer des produits qui rassemblaient des valeurs qui nous semblaient importantes, des produits qui soient porteurs d'impact. De, de, et ça, s'est précisé qu'en 2016, on a créé l'association CoLive, qui est une association internationale qui, aujourd'hui, rassemble à peu près 2500 membres à travers le monde et qui a pour vocation de... Euh, faire émerger les meilleures pratiques en matière d'habitat partagé et de vivre ensemble. Et puis aussi de répondre à la question de comment est-ce que le partage peut favoriser ou résoudre une partie du problème des loyers chers et de la solitude en, en milieu urbain. Alors aujourd'hui, euh, Vita Novae, tu une, un, un, une synthèse de nos, de nos différentes expertises et expériences euh, passées euh, entrepreneuriales avec, euh, avec Fabrice. Alors, pour vous présenter Vitanovae euh, d'abord, Vitanovae développe des résidences gérées, d'habitats partagés. Euh, alors, plus que des logements, nous souhaitons véritablement développer des lieux de vie, et que ce ne soit pas uniquement un, je dirais un, un, un, un mot, euh, mais on veut que euh, nos résidences soient vecteurs de lien social entre nos résidents. Et puis, on veut aussi devenir des acteurs et des animateurs à part entière, des quartiers dans lesquels on s'implante, ce qui est essentiel pour nous. En juin 2020, Vitanovae est devenue société à mission. C'était un passage important pour, je dirais, renforcer nos engagements en termes d'impact. On a, on a donc rejoint la communauté des entreprises à mission et on s'est donné comme mission de proposer au plus grand nombre les clés d'un habitat partagé, ouvert sur son quartier co-responsable. On reviendra sur ces différentes notions. En termes d'activité, l'activité de Vita Novès se, se rassemble autour de quatre métiers. Un premier métier qui est un métier de concepteur d'adresse, euh, à l'instar de ce qu'on a fait par exemple pour une société comme Link City, euh, qu'on qu a donc accompagné sur une opération comme la Halte Béliard dans le nord de Paris, euh, où euh, ils ont développé 14 000 carrés d'habitat partagé sur cette opération, donc 4 000 2 euh, carré de, de, de social à destination de, de personnel en, en difficulté. Deuxième métier, un métier d'investisseur euh, à travers la foncière qu'on a développé à, à Bordeaux, puisque puisqu'on a, on a fait l'acquisition de cinq immeubles, euh, d'ailleurs le premier dans le quartier QPV de, de, de, de Saint-Michel, dans le centre de Bordeaux. Notre troisième métier, c'est un métier d'opérateur, en sens que l'on exploite euh, les adresses que l'on développe, c'est d'ailleurs un métier qui devrait prendre de l'ampleur dans les années à venir, puisqu'on veut aussi opérer pour le compte de tiers, c'est-à-dire des, des bailleurs qui peuvent être publics ou privés, euh, suivant le modèle d'ailleurs de ce que l'on a développé dans nos propres opérations. Euh, en tant qu'opérateur, on est opérateur aussi de tiers-lieux, euh, voilà, à l'image de ce qu'on a fait à Paris, euh, à la Maison de la Conversation, où on se trouve d'ailleurs ce soir avec Fabrice. Euh, euh, voilà, C'est un tiers-lieu qu'on a implanté donc dans le nord de Paris et dont on, on gère aujourd'hui le property management. Et puis notre, notre quatrième métier, c'est un métier de conseil, d'expertise auprès de grands donneurs d'ordre, public ou privé. On a par exemple accompagné Euro-Méditerranée dans un programme de requalification d'un quartier nord de Marseille qui représentait 250 000 carrés et où Euro-Méditerranée en fait venu chercher notre compétence en termes d'hybridation des usages dans des contextes difficiles. Je vais laisser... La main à Fabrice qui va maintenant vous présenter trois grands axes de notre mission. Bonsoir à tous, Donc, je suis Fabrice Simondi, je suis content d'être parmi vous ce soir. Et pour la suite de cette présentation, je voudrais reprendre notre mission. Notre mission, le début, c'est proposer au plus grand nombre. Donc, qu'est-ce que le plus grand nombre pour Vita Novae C'est adresser 50% des ménages qui sont en fait seuls dans les centres-villes. On retrouve ce chiffre un peu près dans toutes les grandes agglomérations de 50% des ménages seuls. Et comment on le fait Avec deux outils. On pense que l'habitat, euh, c'est un des premiers ancrages de la rencontre, et l'habitat partagé en faisant des habitats abordables. On a un objectif d'impact de moins 20% sur les loyers en modèle libre. Et enfin, euh, au-delà de l'habitat, c'est pouvoir aussi créer des lieux de rencontre dans le quartier, pour ne pas créer en fait, des résidences isolées, à partir de tiers-lieux solidaires. Donc, euh, qui vont venir héberger euh, des publics habitant les quartiers prioritaires de la ville, euh, comme ici, à la Maison de la Conversation, nous sommes dans le 18e, à, à Porte-de-Saint-Ouen, qui est un quartier prioritaire de la ville. Enfin, euh, la deuxième chose, c'est euh, proposer un habitat partagé, inclusif et éco-responsable. Vous voyez ici euh, l'un des projets, d'ailleurs, euh, qui fera l'objet d'un développement l'année prochaine, qui est le projet euh, Lénine à Bègle et on va pouvoir en fait avoir 17 unités de vie complètement privatives qui sont réparties dans deux maisonnées et dans lesquelles on va créer deux salons communs donc au rez-de-chaussée de ces maisons on va avoir un salon de 70 carrés par maison où les gens vont pouvoir se rencontrer avec une cuisine et on va dans ce même lieu en fait aussi créer des services connexes comme par exemple deux véhicules électriques en autopartage au rez-de-chaussée à l'arrière on va avoir des, des, des logements spécifiquement dédiés à l'handicap et euh, sur ce projet là on inclut aussi euh, des logements individuels plus euh, vous le voyez en mezzanine sur le bâtiment arrière euh, des euh, espaces pour les enfants pour les familles monoparentales euh, voilà et le dernier la dernière partie de notre mission, c'est ce côté ouvert sur son quartier. Et vous voyez ici des images de la cuisine de Camille. C'est un tiers-lieu qu'on va ouvrir mi-décembre, dont le but est de partager une cuisine à l'échelle du quartier pour accueillir des publics qui sont nos résidents, mais aussi des associations, des publics fragiles autour euh, d'ateliers, de formations, donc vraiment des choses qui puissent être dans le sens de la cuisine, se mettre autour de la table ensemble, et d'événements. On a des partenariats qui sont établis avec les acteurs, comme euh, les, les services de la ville de Bordeaux, euh, l'association Glazard, que vous connaissez peut-être, et euh, Vivien Durand, qui est un chef étoilé, qui nous prête son image, en fait, pour animer ce lieu euh, au centre du quartier Saint-Michel, en quartier prioritaire de la ville. Euh, vous voyez ici euh, un schéma qui ex qu explique le, le, le concept, donc ce tiers-lieu au centre qui est un hub euh, pour euh, nos résidents et autour une diversité de résidents qui sont dans un périmètre euh, généralement de 2 km à pied et qui vont accueillir des publics différents. Euh, le plan de développement, quel est notre objectif euh, Aujourd'hui, jusqu'en 2023, ce qu'on veut, c'est euh, continuer dans notre lancée, c'est-à-dire vraiment faire un démonstrateur on montre qu'en partageant l'espace, on peut créer des loyers plus abordables, on, on propose un remède à la solitude et on recrée du lien à l'échelle du quartier. Et puis on a un plan de développement fort de, cette, de ce savoir-faire, de le développer auprès de clients qu'on a, d'ailleurs en conseil, comme les foncières, les bailleurs, euh, en proposant euh, l'exploitation et notre savoir-faire sur des euh, résidences et des territoires plus importants. Alors, je vais venir sur quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de, de chiffres, mais quelques-uns pour que vous puissiez comprendre je dirais, les fondamentaux de l'entreprise. D'abord sur l'évolution de l'activité entre 2021 et 2025, c'est le premier chiffre qu'on vous a donné pour voir qu'effectivement le chiffre d'affaires va un peu plus que doubler dans ces, dans ces années, et notamment porté par les revenus d'exploitation qui sont liés en fait à la gestion que l'on va faire aussi pour le compte de, de tiers, donc ces bailleurs, notamment des bailleurs Public, comme on va le faire pour Batigère, sur une résidence qu'on va prendre en gestion à partir de 2023, donc sur Saint-Germain-en-Laye, et qui vont donc, petit à petit monter, monter en charge sur les années qui vont suivre. En termes de chiffres importants aussi, bah, le financement. Alors, les besoins de financement de l'entreprise sont liés donc à, à l'acquisition d'actifs qui vont rentrer dans le portefeuille donc de gestion de la foncière. Et ce, ce mode de financement a été articulé en trois axes. Un premier donc, euh, par les fonds propres, donc qui, qui représente 10% euh, des montants de financement. 20% de ces financements vont être apportés en quasi fonds propres au moyen d'obligations remboursables sur 5 ans. C'est euh, le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et 70% par de l'emprunt bancaire. Euh, alors Nous avons des partenaires bancaires historiques qui, qui nous suivent depuis des années, notamment le crédit agricole, la caisse d'épargne. Et on est heureux que depuis quelques temps, il y ait deux nouveaux partenaires, qui sont la NEF, euh, qui nous suit pour la partie financement de tiers-lieu, et la Banque Populaire, euh, pour des financements courants, qui sont deux banques qui, effectivement, ont sans doute des, des alignements et des objectifs euh, un peu plus en, en ligne avec nos, nos, nos ambitions et nos objectifs aujourd'hui, notamment d'impact. Euh, dans le domaine du financement, donc, je vais revenir sur, sur la notion d'obligation. Les levées obligataires devraient représenter entre 2021 et 2025 pour la globalité 1,9 million environ et dans les 14 prochains mois, 950 000 euros. C'est la partie d'ailleurs qui, qui est notre sujet aujourd'hui et qui vont permettre en fait de financer des opérations qui sont en cours de développement, qu'on a là dans le, dans le tableau entre 2021 et 2022. Donc une opération qui s'appelle TANES et deux autres opérations qui sont Lénine et la Morue Noire. Alors parmi les chiffres qui nous semblaient importants aussi à vous présenter, c'était euh, bah, les capitaux propres de l'entreprise, les dettes bien sûr, euh, mais aussi surtout dans le, dans le, le, le pied du, du, du tableau que, que vous avez devant les yeux, euh, les actifs nets de dette euh, qui représentent, euh, euh, cette année vont représenter 4,2 millions et en, 2000, en 2025 devraient représenter un petit peu plus de 6 millions et euh, demi. Pourquoi, pourquoi ces chiffres Parce qu'effectivement, la particularité de, de, de Vita Novae, c'est qu'on existe depuis 2011, on a donc une, un, des fondamentaux solides, on a, on a réalisé des acquisitions depuis des années qui aujourd'hui, effectivement, représentent une valeur et qui est pour nous la base aujourd'hui, le, le, le, le fondement de notre politique aussi de croissance et de, des emprunts qu'on pourra réaliser. Effectivement, une, je dirais une solidité, un, un ancrage qui est important pour notre société. Le schéma que je vous présente maintenant est un schéma pour comprendre notre organisation juridique. Alors d'abord, la, la, la société donc, Novaic, donc qui est une propco, qui est vraiment la structure de tête, la structure animatrice euh, dans laquelle sont réalisés euh, les, les développements des opérations, leur financement. Euh, elle détient les différents actifs de la foncière qui sont eux logés soit dans des SCI, soit dans des SNC. Elle est aussi propriétaire à 100% de la société Vita Exploitation, qui est l'OPCO, qui est une société qui gère l'exploitation, donc vraiment la gestion des résidences, une fois qu'elles auront été développées. Et donc l'opération euh, qui nous concerne, de levée obligataire, sera réalisée sur la structure mère, la structure de tête, donc Vita Et puis enfin, pour terminer, donc, il y a la partie... Euh, tiers-lieu qui, elle, est plus gérée sous forme associative. Alors, je vous ai prêt, on vous a présenté, euh, l'activité, les, les, la mission de l'entreprise, euh, l'organisation juridique, euh, euh, financière, mais je voulais aussi vous présenter l'équipe, parce que c'est un des éléments fondamentaux de l'entreprise. Alors, d'abord, L'équipe managériale, elle est composée de Julien Martin qui est notre directeur des opérations et associé qui s'occupe de toute la partie recherche de foncier euh, et travaux. Et puis donc les deux, euh, les deux fondateurs dans des rôles complémentaires et différents de développement pour l'un et de gestion opérationnelle pour l'autre. Et puis l'équipe opérationnelle euh, qui, euh, qui travaille avec nous, euh, Zakia. Alors Zakia qui... Euh, est rentré chez nous, c'est marrant petite anecdote, mais qui est rentré chez nous pour s'occuper de, de prendre en main la partie entretien des résidences, qui en fait a développé des compétences très particulières dans, dans le domaine relationnel, et, et qui maintenant euh, dirige la partie animation de nos résidences, qui est vraiment un, un, un rôle pivot. Pour, pour créer justement cette atmosphère et cette, ce lien entre nos résidents et avec aussi les, les autres acteurs du quartier. Augustin, qui est en charge du développement donc, de la partie tiers-lieu et la, du développement de la, de, la, de la programmation culturelle, et Amélie, qui est en charge de la gestion courante des, des, des, des résidences. Euh, je vais maintenant laisser la parole à Fabrice, qui va vous présenter notre comité de mission et, euh, et également les les différents indicateurs d'impact. Exactement, merci Benoît. Euh, voilà, en tant qu'entreprise à mission, on a donc constitué un comité de mission, euh, c'est obligatoire, et qu'on qu a euh, pu contacter grâce à l'association qu'on avait fondée euh, en 2016, CoLive, dont a parlé Benoît, euh, qui nous a permis aussi de, de vraiment forger une expérience et appliquer les meilleures pratiques à notre projet. Donc, euh, on a donc Emmanuel Cos, hein, ancien ministre du Logement, euh, Fabrice Ami, qui est quelqu'un qui vient de l'ANRU, l'Agence Nationale de, euh, de Rénovation Urbaine, Xavier Lépine qui est un financier, qui monte d'ailleurs un fonds d'impact actuellement chez Rothschild, Mathurin Ardell des architectes et Claire Plurin, qui est directrice de l'innovation. Ce, ce comité de mission il est en charge de contrôler et d'adapter notre mission, mais il est aussi un mini conseil d'administration et des gens qui partagent la vision de notre projet pour nous aider en fait, à le réaliser, qui nous donne des opportunités régulières, euh, sur différents projets, où nous étions par exemple au congrès DHLM euh, à Bordeaux récemment, euh, et effectivement, euh, euh, Emmanuel Coste a pu nous présenter des opérateurs euh, intéressants. Donc c'est vraiment une équipe qui vient nous aider et qui est à notre côté euh, sur le projet. Euh, donc, euh, il faut savoir qu'il euh, y a eu 18 indicateurs euh, d'impact qu'on a mis au point euh, d'ailleurs euh, avec euh, Emmanuel Cos pour euh, contrôler euh, notre mission. Ils ont été construits avec ce comité de mission et en fait, Contrôlé par un cabinet, qui est le cabinet de Saint-Front, qui fera d'ailleurs les audits. Si vous êtes investisseur chez nous, ce cabinet va faire tous les audits jusqu'aux 5 ans du terme de cette levée obligataire et quelques engagements. Vous avez 3 engagements, on n'a pas mis de détails des 18, des 18 indicateurs, mais c'est vraiment l'engagement de logement partagé à prix abordable, facteur de lien, avec cet objectif que j'ai cité de moins 20% sur les loyers. Euh, L'engagement numéro deux, euh, c'est vraiment aussi d'avoir une, une, une, un, un style de vie éco-responsable, c'est-à-dire c'est pas juste la conception, mais la manière dont on gère les résidences euh, va faire que un résident va adopter des meilleures pratiques par tout un tas de dispositifs, allant par exemple d'une douche lumineuse qui est dans toutes nos résidences et qui permet de visualiser sa consommation d'eau, euh, la mise en place de compost, qu'on anime, donc il y a vraiment une animation qui va conduire à un, rés un résident un changement de comportement sur une base de proposition. Et enfin, notre engagement, c'est ces tiers-lieux, ces tiers-lieux solidaires. On en a déjà un, si vous êtes sur Paris, qui est visitable, la maison de la conversation, et on sera aussi enchanté de vous, de vous recevoir, si vous venez sur Bordeaux, euh, voir nos sites. Donc, en conclusion de cette présentation, euh, on pense qu'habiter et vivre dans un quartier, ça c'est un terrain qui nous concerne tous, c'est un basique aussi qui va durer longtemps, et c'est devenu notre terrain de jeu. Il y a beaucoup à faire. Et pour nous, Vitano Valley, c'est un projet de vie qui s'est construit dans notre histoire d'entrepreneur et dans lequel on souhaite vraiment allier l'économie à l'impact. Donc, merci de votre intention et merci à l'équipe de l'ITA de nous avoir sélectionnés pour ce projet. Merci. Merci à tous les deux. C'était... Très euh, belle et claire présentation. Euh, on a des nouveaux qui sont arrivés en cours. Euh, je vous rappelle qu'un replay sera disponible et que vous pouvez aussi poser vos questions euh, dans l'onglet « questions ». Il y en a déjà. Euh, avant de prendre vos questions, je voulais rappeler les conditions d'investissement et le calendrier, euh, que vous ayez une idée de quand est-ce que vous pourrez euh, investir. Euh, et aussi, vous, également vous présenter les, les raisons euh, pour lesquelles euh, l'ITA euh, propose cet investissement. Donc, euh, donc, on va commencer par les conditions. Euh, on est sur une obligation à 6% sur une période de 5 ans euh, et un remboursement du capital euh, in fine, c'est-à-dire à, à la fin des, des, des 5 ans. Euh, pour le passage euh, en collecte, on partirait sur, une, sur la semaine du, du 8 novembre, donc ça arrive vite, euh, donc le temps euh, de, de vous envoyer le dossier d'investissement qui vous sera envoyé euh, la, la fin de la semaine prochaine euh, pour vous, vous apporter euh, davantage d'éléments, euh, et puis pour les raisons pour investir, il euh, y en a quatre. Euh, la première, c'est l'équipe d'entrepreneurs qui est euh, expérimentée, euh, comme ils vous l'ont décrit, et qui travaille ensemble depuis euh, 25 ans. C'est assez inédit hein, d'avoir de, de, des partenaires comme ça euh, de, depuis que vous avez 9 ans, euh, on n'a jamais eu encore euh, <rire> avec des profils aussi complémentaires, hein, puisque chacun a aussi ses expériences. Et puis, vous êtes très bien accompagné sur les sur les sujets financiers et techniques. Euh, ensuite, euh, ce que vous adressez avec Vita c'est une offre flexible, euh, puisque vous, vous positionnez euh, sur différentes étapes d'un projet immobilier en, en habitat partagé, partager, de la conception au développement euh, au côté opérateur. Euh, et vous avez enfin Danove a déjà montré euh, son potentiel dans, dans la construction d'un portefeuille de clients solides et, et diversifiés ensuite euh, l'écosystème euh, est plutôt solide et composé euh, notamment bah, de l'association Colif que vous avez présenté euh, sur l'habitat partagé euh, du comité de mission euh, avec l'expérience qu'on qu qu a bien pu voir avec votre présentation et des nombreux partenaires commerciaux de taille de taille importante et enfin euh, on peut parler aussi de la ventilation des revenus qui sont concentrés sur, sur l'exploitation avec des, des contrats déjà sécurisés sur le long terme et des, venus, des revenus récurrents qui, qui notamment avec les loyers qui consolident le modèle économique euh, donc ces, ces quatre raisons font qu'aujourd'hui, on est, on est très heureux de vous présenter ce projet et que, et que c'est évidemment un, un projet qu'on qu vous conseille euh, pour investir. Euh, je vois que ça s'agite au niveau des questions, donc on ne va pas on va, on va plus euh, empêcher d'y répondre et on va les prendre les unes après les autres. Euh, on a eu une question de Vincent. Ah, vous avez déjà répondu <rire> Je vois. Il y en a une qu'on n'a pas bien répondu, justement, j'ai mal manipulé. La deuxième tout... de Vincent. La deuxième de Vincent, euh, bon, on y répondra après. Euh, bah, du coup, pour, le, pour la première de Vincent, qui était l'explosion démographique, démographie, qui était un facteur de croissance pour vous, euh, vous dites oui et 9 milliards en 2050. Est-ce que vous pouvez ouais, nous apporter donc, euh, du contexte <rire> Oui, tout à fait. Euh, on dit toujours 2050, euh, 3 milliards d'individus. Euh, Aujourd'hui, il faut juste savoir, pour ramener le marché français euh, du logement, que malheureusement, euh, on est dans une crise très durable puisqu'aujourd'hui, on a un besoin de logements de 500 000 unités par an pour répondre ne serait-ce qu'à l'accroissement démographique de 0,7 par an. Donc, il faut savoir qu'un logement, ça dure 100 ans en moyenne, c'est est les estimations, et donc on a 30 millions de logements. Donc, il faut déjà 330 000 logements par an pour juste maintenir le parc. Et on estime donc euh, qu'il faut euh, 500 000 logements pour répondre et à, à le renouvellement du parc et à l'accroissement démographique, sachant qu'on en produit 200 000, et ça depuis 30 ans. Et quelque part, ça rend le logement d'un actif de rareté dont on comprend l'écart de, de, de, de, entre les revenus et les prix. Hein, je dis aussi un chiffre courant, en 40 ans, l'inflation, 350%. Le SMIC, 450%, bien un peu mieux. L'immobilier, plus 1000%. Voilà. Donc on a vraiment cette décorrélation entre les revenus disponibles et cet actif immobilier qui devient un actif de rareté. Donc oui, euh, l'accroissement le, le, le, démographique, euh, même s'il n'est pas très fort en, en, en France, il existe et il vient euh, creuser euh, cette demande de logement. Et le logement cher, euh, c'est une de nos ambitions en disant finalement, euh, on, on répond à un besoin. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Quand on est jeune, on a une famille, on n'a pas de place. Et, et plus on vieillit, plus on a de la place, moins on s'en sert. Donc voilà, il y a quelque chose à remettre, à se dire que c'est peut-être plus sympa de partager des espaces, avoir des espaces privatifs, euh, bien utilisés et des espaces communs qui créent de la rencontre. C'est vraiment le, le, le principe même du projet Vita Novae. Puis, il y a peut-être un point à ajouter, c'est la concentration habi de, des habitants dans les villes. Centres, a... euh, mm. ouais. En 1900, il y avait un habitant sur dix qui vivait euh, en ville. <rire> on, est, on sera à 7 sur 10 en 2050. C'est le plus gros phénomène d'urbanisme de l'histoire mm. euh, des, des, des populations un phénomène migratoire très important. Avec une très forte concentration aussi à Paris, aujourd'hui en tout cas. Euh, est, ouais, on, est, on est assez centralisé en France, <rire> au final. Euh, je pense que, bah, du coup, on a répondu dans l'ensemble à la question de Vincent. On peut peut-être passer euh, à la question euh, de Steph euh, sur comment vous sélectionnez les profils, sur quels critères, comment garantir la mixité. Je sais que c'est compliqué de, de, de faire de la... De la discrimination positive, ou même de, de lister euh, des critères qui sont interdits en fait, au, au final, en France. Comment vous, vous en sortez avec ça et comment vous procédez Alors, déjà, on utilise des critères autorisés euh, qui sont, par exemple, euh, qui est pas considéré comme une discrimination, euh, mmh. le, pourtant c'en est une, c'est le revenu. Mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'on on, on cherche, en fait, euh, euh, sur nos résidences en libre, parce qu'on est capable aussi d'opérer avec des opérateurs sociaux, hein, mais même sur le libre, on cherche à avoir environ 35% de nos résidents qui seraient éligibles au logement social. Donc c'est le double de ce qu'on dit dans les villes aujourd'hui, on demande 20%, hein, c'est la loi SRU. Nous, on offre le double à nos résidents en logement libre qui seraient des personnes qui, qui sont éligibles en logement social, mais n'y ont pas de place. Euh, ensuite, euh, on a aussi quand même euh, un, un questionnaire et un processus euh, qui est de voir, euh, de tester l'aptitude hein, au cours d'un entretien de la personne à vivre ensemble et à partager des espaces. Donc, il y a ce, ce, ce filtre-là. Et puis enfin, on a des appartements qui sont aussi, de par leur morphologie, adaptés à un public. Quand on fait des appartements adaptés à l'handicap, eh de fait, on va cibler un, un, un public de l'handicap. Quand on fait des appartements famille monoparentale, de la même manière, on va cibler ce public par l'offre qu'on est en train de créer. C'est très clair. Euh, J'avais une question sur les, les familles monoparentales, justement, comment ça s'articulait, euh, enfin, comment on crée un espace euh, comme ça. C'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, nouveau. Euh, mais vous avez plutôt bien répondu. On va passer à la question... Alors, c'est Julien de notre équipe qui, qui relève deux questions qu'on a eues depuis l'ouverture de la, de la campagne, euh, sur la, notamment la répartition des revenus entre euh, conseil et exploitation, euh, notamment, et euh, quelle perspective à terme et après sur la, la deuxième question, vous y avez, on va peut-être passer dans un second temps, vous y avez déjà plus ou moins répondu lors de la présentation. Par quel moyen arrivez-vous à baisser le prix des loyers à, à 20 Alors sur le, sur, sur la, mais je, je t'ai malheureusement pas très bien compris. La répartition des revenus conseil, oui, euh, entre conseil et exploitation. C'est ça. Au, au, au, aujourd'hui l'exploitation représente encore une partie minoritaire de notre activité mais elle va elle va représenter en 2000, à partir de 2023 elle va représenter plus de 60 de l'activité euh, et en 2025 elle, elle représentera 75% des revenus de l'entreprise donc effectivement c'était mon propos tout à l'heure de dire il va y avoir une montée en, en, en puissance très importante de l'activité d'exploitation euh, et notamment donc, ce que, ce que j'expliquais lié à la gestion pour le compte de deux de tiers sur, sur, pour des bailleurs qui peuvent être publics ou privés euh, l'autre question question, c'est sur les loyers à baisser le prix des loyers <rire> c'est une bonne question. Alors, comment est-ce qu'on arrive à, à, à baisser le prix des loyers Ce n'est pas tellement en fait, qu'on on baisse le prix des loyers, c'est qu'on cherche effectivement à avoir un, un, un loyer qui soit plus attractif que la majorité des loyers qui sont, qui sont en place dans le marché. Alors, comment, comment on y arrive On y arrive en mutualisant en fait, des surfaces. On, on va mutualiser des surfaces communes et donc essayer de réduire les surfaces privées à ce qu'on considère être des surfaces nécessaires pour avoir un confort et une bonne intimité. On considère en général dans nos résidences qu'à euh, titre personnel, une jouissance d'une vingtaine de mètres carrés sur une partie purement privative euh, est un, un, en général une surface euh, suffisante si elle est très bien je dirais conçue et donc permet effectivement d'avoir tout le confort qu'on peut, qu peut avoir, notamment le confort lié à une indépendance sur des salles de bain, des toilettes. Ça a l'air de rien, mais effectivement, c'est ce qui permet de conserver une intimité et un confort de vie au quotidien. Et puis, on va offrir environ 5 mètres carrés minimum personne en, en, en surface je dirais partagée et ce qui très vite peut représenter des surfaces importantes donc on va être dans des résidences où euh, vous allez avoir 20 mètres carrés sur votre partie privative mais vous allez aussi avoir la jouissance euh, d'une partie qui va être euh, un, une cuisine partagée un salon partagé qui peut représenter 40 à 50 mètres carrés et où effectivement vous avez à ce moment là un, un, un confort qui est lié à une taille une taille de de, de, de, de de pièces qui est importante, ces, ces, ces espaces partagés. D'ailleurs, nos résidents, pour la petite histoire, ont l'impression de vivre dans des très grandes surfaces parce qu'en fait, les surfaces utilisables entre leur espace privatif, un salon partagé, la salle commune de l'immeuble, le tiers-lieu, bah, ils disposent d'énormément de surfaces. Et puis, et puis, ça permet de leur mettre à disposition aussi des, euh, des éléments, de, éléments qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Alors, je prends quelques exemples euh, anecdotiques, mais euh, un, un écran géant, par exemple, sur lequel on va leur permettre de, de partager justement des, des films qu'ils ont envie de se projeter à certaines soirées. Une, une cuisine qui est une cuisine très grande et qui en, on, sur laquelle on fait effectivement très attention euh, à son aménagement parce qu'on sait que bah, la cuisine, c'est un vecteur de partage, c'est un vecteur de, de rencontre. Euh, donc, ça fait aussi partie du... du des éléments qui font prendre la malade, qui, qui aident la mayonnaise à prendre dans, dans, dans, dans nos résidences, dans la relation entre les, entre les, les, les habitants. Je vois une question donc, de Richard Casas. Euh, quel est le taux de remplissage de vos résidences Alors, on est au-dessus de 95 pour le coup. Euh, euh, Aujourd'hui, on a. D'ailleurs, on est à 100 hein, actuellement, mais euh, c'est. Ça, on n'a aucun problème de, du taux de remplissage parce que, effectivement, euh, bah, dans les centres urbains, euh, il y a une vraie demande. Hein. Et puis, euh, comme on offre des loyers abordables, du coup, euh, elles, vite, euh, elles sont vite euh, euh, remplies et occupées. Hein. C'est un, un mal et un bien, c'est-à-dire que pour nous, opérateurs, bah, c'est sûr que c'est un, un confort. On sait que dès qu'on ouvre euh, à la location une, une résidence qu'on vient, de, qu vient de, de terminer, elle se remplit très rapidement. C'est bien pour nous et malheureusement, effectivement, ça, ça, ça marque le, le déficit de, de, de, de, de, de propositions qu'il peut y avoir en termes de logement dans, dans des centres urbains comme les nôtres qui sont effectivement euh, en, en manque cruciaux d'offres de, de, là-dessus. J'ajoute d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site vitanovaille.com parce qu'il y a des visites virtuelles, vous pouvez voir des, des offres concrètes, vous pouvez même visiter virtuellement oui. des résidences. Donc, c'est assez didactique. Hein. Ça vous permettra effectivement de comprendre comment est-ce on les, on les constitue, comment elles sont aménagées, puis vous verrez aussi qu'on prend une attention particulière à ce qu'elles aient toutes, euh, je dirais, un cachet, une particularité euh, dans, leur, dans leur caractère. Alors, je vois une question. Peut-être peut que je peux, je peux oui. compléter la, la question euh... De, de Richard, euh, je sais qu'on qu l'a déjà eu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que vous avez déjà eu des impayés euh, ou comment enfin, En tout non. cas, vous les gérez, etc. Non. Alors, c'est effectivement une, une question qui nous a été posée. Non, on n'en a jamais eu. Alors, on n'en a jamais eu. Euh, je, je pense qu'effectivement, on est, euh, on, on, gère, on gère bien, euh, on gère bien nos résidences. Donc, on est, euh, on est aussi assez très proche de nos, de nos résidents. Euh, et, euh, et la proximité que l'on a avec eux, euh, l'écoute qu'on peut avoir, crée aussi une relation qui est assez, assez particulière. On n'est pas juste nous, bailleurs, avec des locataires. Euh, C'est pour ça aussi le rôle de Zakia, euh, non pas tellement pour éviter qu'on ait des impayés, mais pour cette proximité avec, avec les locataires, ce rôle d'animatrice euh, qui rend du coup nos, notre relation très différente, et ce n'est pas uniquement voilà, client-fournisseur, c'est une relation un peu différente, et qui fait que, qui doit sans doute aussi, en dehors de la bonne gestion qu'on fait, euh, participer au fait que un élément, enfin, les, les impayés, c'est un élément qu'on n'a jamais eu. C'est une très bonne statistique, hein, en tout cas. <rire> oui. Euh, on a une question euh, de Steph par rapport à l'association la, Colive, mais vous l'avez présenté en tout début de présentation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, euh, ouais. enfin, l'ampleur en tout cas de cette association. Oui, tout à fait. Colive, avant de démarrer la partie Habitat Partagé de Vita Novae, on a été membre fondateur de Colive, qui est aujourd'hui la première association internationale sur l'habitat partagé, donc qui est présente dans 47 pays. On a une vingtaine d'ambassadeurs, donc et 2500 membres. Et euh, l'objectif, euh, on a aussi dans notre euh, passé euh, professionnel, travaillé avec pas mal d'outils informatiques pour la gestion des territoires, de l'environnement. C'était de créer un open source. C'était se dire quand on réfléchit à un sujet, bah, si on crée une société, c'est finalement euh, les échanges sont limités. Euh, à, à, à, la, à la société que l'on crée, aux, as, aux premiers associés, alors que dans une association, on peut partager beaucoup plus large. Et l'objectif, c'était de regrouper un très grand nombre d'opérateurs d'univers très variés. Hein. On a des, des opérateurs internationaux euh, cotés en bourse, à euh, Simon de Sirène, avec qui on travaille, qui est un opérateur social d'habitat partagé pour le, le handicap. Et ça nous a permis, euh, au, au travers de différents événements, aussi des voyages d'études, on a été visiter par exemple les coopératives d'habitat au Canada, en Suisse, on a été en Israël, on a visité plein de cas concrets euh, pour apprendre quelles étaient les meilleures pratiques et affiner notre façon de faire le projet. Et d'ailleurs, proposer ce projet euh, comme une de refaire place du village. C'était vraiment pour nous la source d'inspiration. Donc cette association, l'a créé en 2016 et aujourd'hui, euh, ben, on en est... Euh, membres fondateurs, et quelque part, comme tous les membres, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, il y a une organisation, une conférence annuelle, on fait une conférence une fois par an. La dernière, euh, on a eu à peu près 1000 participants euh, d'une quarantaine de pays où on va euh, parler de ces sujets-là, partager les pratiques, aussi bien en termes de gestion de la communauté, de montage immobilier, de financement. Euh, voilà ce qui est, est CoLib. Et, et c'est est... Sûr, sûr que pour nous, ça a été une source euh, d'inspiration et d'influence très importante, euh, parce qu'effectivement partage de bonnes pratiques comme le disait Fabrice même si encore une fois euh, tout n'est pas transposable compte tenu des différences qu'il peut y avoir euh, sociales, culturelles d'un pays à l'autre c'est très intéressant de voir effectivement euh, ce qui a pu exister dans, dans le passé ailleurs ou dans le, ou dans le présent, ce qui marche et ce qui ne marche pas On va prendre les questions euh, d'investisseurs qui n'ont pas pu être là et, euh, et c'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé comment vous choisissez les endroits d'implantation euh, on l'a dit sur les zones prioritaires, mais plutôt sur les villes, euh, avec une stratégie d'implantation. Enfin, quelle est votre stratégie d'implantation on, on a, je pense, une stratégie d'implantation euh, qui a été liée déjà historiquement à nos premières acquisitions euh, sur Bordeaux. Hein, euh, donc, du coup, euh, nos stratégies d'implantation, déjà, c'est euh, les centres urbains, où il y a vraiment une tension forte et des problématiques de logement. Euh, et euh, d'autre part, les fêtes concentrées. Donc l'idée, c'est pas justement sortir des résidences énormes où on fait des blocs euh, parce que c'est plus facile à gérer euh, un couloir avec euh, 200 unités. On ne croit pas à ça. On croit à les stratégies du quartier et, et donc euh, l'implantation une fois qu'on a choisi la ville. Donc aujourd'hui, voilà, Paris et Bordeaux, c'est de mailler des adresses autour du tiers le donc, mailler un ensemble de résidences. Donc, aujourd'hui, euh, on a euh, Bordeaux et Paris hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sur le plan de développement. Et une autre métropole euh, qu'on essaye d'implanter depuis quelques temps, c'est la ville de Nantes. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'arc qu'on essaye de faire euh, Paris, Bordeaux, Nantes. Et puis après, se développer euh, à l'échelle quartier. Voilà, et, et puis, il y, y a énormément d'endroits où on ne pourra pas être présent, où on n'a pas vocation non plus à se, à se développer de façon. Euh... Euh, sans, sans limite, euh, en revanche le fait, le fait d'exploiter pour le, pour le compte de bailleurs publics ou privés sur la base du modèle de ce que l'on a fait, nous permettra aussi d'être de, de, présent sur la base de ce modèle dans des territoires où on ne sera pas en, présent en tant que euh, foncière, donc euh, sur propriétaire d'actifs. Je reviens aussi sur une question qu'on n'a pas traitée parce qu'elle était dans le, le, le déroulé, je la vois. Euh, C'était une, une autre question de Vincent qui nous posait la question, est-ce que tous nos bâtiments sont basés sur le même modèle bah, Pas du tout. Euh, justement, on ne se réalise pas euh, et on a déjà un objectif de rénover. Donc, avant de passer à l'acte de construction, euh, la rénovation en termes d'impact carbone, qui est notre second engagement, est prioritaire. Donc déjà, euh, du coup, euh, on est face à, au bâti, bien souvent, on et donc on, on travaille sur la coque existante, donc on est dépendant de ces, ces coques. Après, euh, lorsqu'on fait de la construction, euh, là aussi, on n'est pas dogmatique, on, on, on a quelques projets. Euh, on a un projet, par exemple, qui est une construction euh, euh, E2, C3, donc vraiment très performante sur l'énergie et le carbone qui est en bois, matériaux biosourcés. C'est le projet de la morue noire qu'on est en train de réaliser. Mais vous voyez, on a un autre projet, par exemple, celui que je vous ai présenté, que vous avez vu, la Dacha, Lénine, rue Lénine, à Bègle. Celui-là, on va le faire pour partie avec des bétons spéciaux isolants parce qu'il s'inscrit entre deux bâtiments. Et si on veut bénéficier de l'inertie thermique, des bâtiments, bah justement, par rapport aux hauteurs, la structure bois ne serait pas adéquate. Donc, on a vraiment euh, là aussi euh, une démarche, en fait, à, à s'adapter aux situations et d'essayer de, de tirer le meilleur parti euh, de, de, de, de l'existant et du projet pour avoir une bonne efficacité euh, carbone et architecturale. Euh, merci pour ces, merci. ces précisions et ça aurait été dommage effectivement de ne pas répondre à la question de Vincent qui en plus euh, a deviné que les douches lumineuses c'était Hydrao qui est aussi un, un projet qu'on a financé <rire> sur l'ITA euh, donc bravo Vincent euh, On a une question en temps qui s'est glissée, euh, celle de Martin euh, qui demande Y a-t-il des sanctions concrètes en cas de non-respect de la charte de vie de ces habitats partagés pour assurer un co-living harmonieux il continue, mm -hmm. si oui, comment les gérer avec certains habitants dépendants économiquement de votre habitat, n'ayant donc pas d'autres alternatives Oui, je pense que c'est un, un vrai sujet. Il faut savoir qu'on a vraiment un processus d'intégration. Donc, quand on parle c'est un des vrais savoir-faire hein, qu'on développe. C'est vraiment la question du vivre ensemble. Euh, en fait, il y a des, des paramètres et il y a des, des façons de faire. Donc, quand je parlais dans le processus, par exemple, il faut... Pour nous, devenir résident, c'est une démarche où il faut répondre à un questionnaire, ensuite qui se fait par un entretien réel, pour le coup, ou en visio. On va cerner un peu le profil. Et ensuite, il y a une charte complète et un guide d'intégration. Avant que le résident arrive, on va faire une réunion avec lui. On va poser des règles de vie. Donc, Le premier cas, déjà, c'est qu'on pose un ensemble de règles. Et nous, on vient faire en tant que gérant ce support-là. Les gens ne découvrent pas les règles entre eux et ne les créent pas entre en début. On crée une infrastructure de règles et on sensibilise le résident qui suit cette charte. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions Donc, la sanction, euh, aujourd'hui, euh, elle va passer euh, avant de, de, de partir en sanction euh, qui va être plutôt de lui trouver une solution euh, et de dire, écoute, c est, c est, c est, là, ta résidence se passe, passe bien et la communauté, il faut qu'on trouve des alternatives et on va l'accompagner au départ, euh, ce qu'on a déjà réalisé hein, par le passé. On va déjà, chaque mois, par notre hôte qui vient visiter les résidents, prendre la température. On va, par exemple, aussi initier des micro-formations. Par exemple, ces micro-formations pour nos résidents, c'est savoir dialoguer. Il faut savoir que vous, ici, vous voyez le cadre visuel, on a la maison de la conversation avec des experts là-dessus. Et bien souvent, les conflits, de, quand on partage un, un, un environnement, sont liés à des non-dits. Donc, il y a, par exemple, une pratique qui est de réunir les résidents une fois, on leur apprend à le faire, une fois par mois, où on est en écoute sans réaction. Donc, chacun dit son état d'être et ce qui lui va et comment il se sent. Donc, voilà, on met, avant d'arriver à la sanction, dans le choix des résidents, dans son intégration et dans l'accompagnement, en fait, mensuel, dans ce parcours, il euh, y a énormément de, de, de, de dispositifs qu'on met en place pour les accompagner. Mais on a et déjà on, eu des, des... On crée d'ailleurs des liens de communication, qui sont des liens de communication entre les résidents, et avec nous également, on y participe. Encore une fois, la communication euh, et joue, joue beaucoup dans le règlement de, de, de ces difficultés. Et c'est vrai que, je reprends ce que, ce que disait Fabrice, mais euh, on, on a numérisé une bonne partie de, de l'intégration, je dirais, administrative de nos, de nos résidents, pour vraiment se focaliser sur leur accueil euh, et leur intégration. Donc ça, c'est un, une partie où on passe beaucoup de temps et qui est plutôt inexistante chez les autres, chez les autres bailleurs dans du, dans du logement classique. Et alors, euh, à la question de, de Martin, euh, comment gérer des habitants dépendants économiquement On l'a déjà fait, on a déjà trouvé des places aussi en logements sociaux. Donc après, on a une équipe qui se débrouille aussi et qui se démène pour trouver des solutions. Donc des gens qui n'arrivent pas à vivre en communauté, euh, ça nous est arrivé, et on a proposé des mesures d'accompagnement, et on, on les a tous relogés. Il, il, il y a un petit peu euh, un, un principe dans, dans le secteur, c'est qu'une fois qu'on propose un logement à quelqu'un, le, le, enfin, le mettre à la rue, ce n'est pas, pas une, une alternative, non. mais… Euh, je rebondis sur ce que vous disiez, au final on change un petit peu la façon de faire où euh, actuellement pour trouver un appartement classique c'est sur la fiche de paye et non pas sur notre capacité à vivre ensemble et être respectueux des lieux. Donc on devrait tous se faire recruter de cette manière-là plutôt que sur une voilà, fiche de ça. paye. Et nous on essaie de voir exactement dans le sens inverse qui nous semble quand même plus logique. Et oui, effectivement, si on est des bons voisins, si on sort bien nos poubelles, si on est voilà, agréable, enfin pas que, mais ça c'est subjectif, mais en tout cas, euh, ça devrait être des éléments essentiels. Et aujourd'hui, ça l'est trop peu euh, dans, dans les modes de sélection des, des, euh, des locataires. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça change pas mal. Et tout à fait. Et ça ne se passe pas toujours bien. On hein, ne va pas idéaliser. Il y a des fois mmh. des tensions, mais c'est ça qui est riche. C'est quand il y a des tensions et qu'on met de l'humain et qu'on résout les tensions ensemble. C'est là qu'il y a du progrès. Et je dirais, en fait, voilà, on ne propose pas des logements, on propose d'habiter. Et, et habiter, en fait, quand on habite tout à chacun, quand on habite bien, ben, on progresse parce qu'il y a de l'interaction humaine. Et nous, on est là pour accompagner des meilleures pratiques, ces résidents. Très bien. Et moi, j'ai peut-être une question pour rebondir. Et Je pense qu'on n'a on a pas trop parlé non plus des tiers-lieux. Est-ce que les résidents occupent, enfin, vont souvent dans le tiers-lieu enfin, Comment ça se passe Est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie implication euh, du coup, dans, dans cet espace qui est, qui est au cœur enfin, d'une ville, avec les habitants, etc., euh, est-ce que vous avez des exemples d'activités, de comment euh, euh, se sont intégrés les résidents à ce lieu, comment ils se sont impliqués Enfin, euh, voilà, pour qu'on qu qu bah, se rende compte un petit peu. Typiquement, dans le, dans le tiers-lieu de, de la maison de Camille, on, on, il va y avoir, euh, plusieurs, plusieurs parties réservées à, à des publics différents. On va avoir une partie de, du public qui est un public je dirais plus corporate pour des privatisations des espaces qui vont permettre en fait de financer ces espaces et cette, ce financement permet justement de mettre à disposition gratuitement euh, d'autres publics alors c'est notamment euh, des associations de quartier ça peut être euh, des écoles mais c'est aussi nos résidents on veut pouvoir lors leur, leur mettre à disposition gratuitement ces espaces à certaines occasions alors Là dans la cuisine de Camille, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, euh, mais on veut pouvoir justement leur mettre à disposition euh, cette cuisine qui est une cuisine professionnelle euh, de, de quartier pour organiser un brunch entre résidents pour pouvoir se rencontrer, par exemple le dimanche. Euh, on veut pouvoir leur donner des espaces pour pouvoir intégrer certains cours, euh, ça peut être des cours autour effectivement de la nourriture, c'est vrai que la cuisine s'y prête beaucoup. Euh, ça peut être aussi pour accueillir de, de leur famille, par exemple. Ils ont un événement qu'ils euh, aimeraient fêter avec euh, des membres de leur, fa de leur famille dans avec un nombre de personnes qui sont incapables de recevoir dans leur logement, ça leur permet d'avoir euh, là une cuisine où ils peuvent, enfin un espace, une cuisine et une salle à manger, un espace de réception où ils peuvent recevoir 10, 12, 15 personnes de leur famille, donc pour des événements un petit peu exceptionnels. Voilà, typiquement des exemples de, de moments où on veut pouvoir leur mettre à disposition et donc d'avoir une vraie valeur d'usage euh, qui est complètement autre et complémentaire à celle que l'on peut avoir dans l'habitation. Alors, on a aussi euh, dans l'animation euh, l'objectif de faire participer. C'est un des grands principes. Hein. On a, nous, on l'a vu, ça, dans les meilleures pratiques à Colib. On a été, par exemple, en Israël, euh, voir ce que sont devenus les kibbutz 100 ans après et ce qui était venu des nouvelles formes d'habiter. Et on a compris une chose, c'est qu'il ne faut pas que les gens se sentent obligés, mais il faut les inviter à participer. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque, une, un, un secret, une recette, en fait, de vivre ensemble, c'est que les gens se sentent libres de participer et qu'on leur donne un champ d'expression. On a par exemple Audrey, une de nos résidentes, qui travaille dans, le, dans tout ce qui est le, le, le tourisme local, à faible impact carbone, c'est sa passion, les passionnés. Donc on vient la chercher, on lui dit, Audrey, ça, est-ce que tu veux venir à la cuisine de la Camille pour la présenter et le transmettre au quartier Donc là, il y a le côté aussi, utiliser un lieu pour que quelqu'un qui ait quelque chose à transmettre, puisse le transmettre et qu'on vienne le chercher. Et ça, c'est très épanouissant, parce que, là, bien sûr, quand on transmet, ça crée du lien, euh, ça permet de l'intégration. Mais ça va aussi dans les autres sens. Je donne un exemple. On a, par exemple, à la cuisine de Camille, un accord avec la, la CCAS de la ville de Bordeaux pour accueillir des gens ancêtres d'hébergement, des familles en centre d'hébergement qui ont des enfants, et qui n'ont pas de cuisine parce qu'ils sont à l'hôtel. Et on leur donne ce créneau-là. Et, et ce qu'on est en train de mettre au point avec eux, c'est de leur dire, bah écoutez, on, on va réserver aussi quatre places. Quand on fait la soirée euh, euh, cinéma euh, du jeudi, Bien, euh, Envoyez-nous euh, ce public-là. Donc, nos résidents, il ne reste pas qu'entre eux. Donc, ils vont être aussi euh, mis en mixité avec d'autres publics dans le parcours de, du, du tiers-lieu. Et, et ça, c'est des rencontres qu'ils n'auraient pas à, habituellement, puisque forcément, bah, on, on est euh, finalement euh, dans un, des modes de vie. Euh, qui vont vite à être avec les gens qu'on connaît, dans le même milieu. Donc on va provoquer ces rencontres. C'est aussi bien cet enfant qui est en centre d'hébergement d'urgence qui pourra peut-être voir Audrey parler de tourisme et créer ce type de, de, de, de relation. Voilà, donc utiliser vraiment le tiers-lieu comme un, un moyen de perméabilité entre nos résidents et puis le, le, le, les acteurs du quartier. Eh ben, je pense que là, on a une... Bonne idée euh, de, de des choses. Merci en tout cas à tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et, euh, et, euh, et on a plutôt fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Euh, mais sinon, euh, euh, on va pouvoir euh, vous souhaiter à tous une bonne soirée. Ouais, bah, n'hésitez pas à nous contacter, hein, vous avez aussi notre profil euh, sur LinkedIn, vous pouvez nous envoyer des messages, euh, n'hésitez pas, hein, ceux qui, qui veulent euh, rejoindre notre aventure, vous êtes invité, on peut on peut échanger, je vois dans les questions qu'il y a aussi des, des bons spécialistes sur oui. pas mal de sujets. Donc euh, à très bientôt. Et encore une fois, merci pour votre intérêt, merci pour votre participation à travers vos questions. Bah, merci à tous, et puis donc du coup maintenant vous pouvez mettre une intention d'investissement et vous pouvez aussi investir le cas échéant euh, à partir de la semaine du 8 novembre. Merci à tous et bonne soirée. À très Merci, bientôt, j'espère. Je Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Richard.